Je vais vous proposer, euh, en effet, une philosophie des vertus de l'échec. Euh, il faut bien comprendre, euh, l'idée, quand même, ce n'est pas de glorifier l'échec comme fin en soi. C'est quand même de glorifier euh, l'échec dans une aventure de la réussite, en montrant que, euh, dans l'expérience de l'échec, il y a en général, pour peu qu'on s'y arrête et qu'on veuille bien la questionner, qu'on arrive à ne pas trop s'identifier à son échec, hein, à distinguer euh, l'échec de son projet de l'échec de sa personne. Euh, pour peu qu'on soit pas dans le déni de l'échec pour peu aussi qu'on sache prendre le temps euh, d'entendre ce que notre échec a à nous dire et ben, si toutes ces conditions sont réunies, alors il y a dans l'expérience de l'échec une sagesse qui va être très utile pour réussir ensuite et que je distingue de l'ivresse du succès donc il y a une sagesse de l'échec qui n'est pas l'ivresse du succès l'ivresse du succès est bien agréable elle est euh, importante dans la vie mais finalement elle nous apprend moins de choses sur le réel sur la structure du réel, que l'expérience de l'échec. On peut commencer par faire un petit exercice pas très agréable le matin comme ça, mais quand même intéressant, c'est que si vous regardez dans votre existence, si vous faites le, le chemin comme ça de votre existence passée, et vous regardez vos succès, et vous vous demandez ce qu'ils vous ont appris, et si vous regardez pardon, vos échecs, et vous vous demandez ce qu'ils vous ont appris, vous allez, vous allez voir que l'échec nous apprend plus de choses que le succès. Bien souvent, quand on ne connaît pas l'échec, on ne se pose pas vraiment de questions, on n'interroge pas le réel de la même manière. D'ailleurs, toute l'histoire de la science, c'est ça. Hein, la science progresse parce qu'il y a des échecs dans, lors de vérifications expérimentales, et que ces échecs posent question. Einstein disait, euh, « Le succès d'une vérification expérimentale ne prouve rien. C'est juste qu'on n'a peut-être pas fait les, la vérification là où il fallait la faire. » alors que l'échec d'une vérification expérimentale, en fait, prouve que la théorie est fausse. Donc on avance plus par l'échec que par le succès. Et d'ailleurs, d'un point de vue neuroscientifique, je sais que vous avez entendu la dernière fois des neuroscientifiques, dont justement Pierre-Marie Liedot, avec qui j'ai travaillé précisément sur ce thème, euh, les neuroscientifiques nous montrent que quand on fait une, une erreur, alors n'est même pas un échec, c'est une erreur, en fait, notre cerveau la prédit juste avant qu'on la fasse mais on n'a pas le temps de le savoir, on n'a pas le temps de réagir. Mais qu'est-ce qui se passe pendant ce laps de temps, un dixième de seconde, entre le moment où le cerveau a prédit qu'on allait se tromper, et le moment où on se trompe effectivement, bah c'est là où le cerveau est intelligent, où il est créatif, où il envisage d'autres chemins, d'autres fonctionnements, d'autres bifurcations. Et on se trompe quand même, mais c'est là qu'on a progressé, dans l'intelligence, dans la créativité, et dans les connexions et dans les liens. Ce qui veut dire qu'un enfant qui se tromperait jamais ne pourrait pas développer son intelligence. Et bien sûr, c'est quelque chose qu'il faudrait rappeler à pas mal de profs de l'école, à pas mal d'instituteurs, d'institutrices, c'est que l'erreur, ce n'est pas simplement à sanctionner comme un décalage par rapport à la norme ou une non-obéissance par rapport à la consigne, c'est aussi la preuve, enfin ça peut en tout cas être la preuve, d'une créativité qui bifurque, d'une intelligence en train de se déployer. Donc tout ça, c'est pour montrer qu'il y a plus de sagesse dans l'échec que dans le succès, et que quand je rencontre le réel, quelque chose, au fond, qui résiste dans l'échec, est plus intéressant, en tout cas plus riche d'enseignement. Encore faut-il que je m'arrête, évidemment, que je ne sois pas dans le déni. Et on va voir que c'est le cas très concrètement dans tous les champs de l'existence, l'entreprise, évidemment, mais même tous les champs les plus concrets. Par exemple, si vous avez chez vous un, je sais pas, un appareil ménager hyper sophistiqué, euh, ultra-design qui, qui vous fait des potages euh, multi-légumes ou des jus multi-fruits euh, de manière un peu miraculeuse. Vous mettez tout dedans, comme ça, sans même enlever la peau, puis vous appuyez sur une sorte de bouton magique. Parfois, c'est une commande vocale, maintenant. Et vous avez le jus multi-fruits qui, qui surgit le matin. Ça, c'est ce que j'appelle l'ivresse du succès. Vous n'allez pas vous demander comment marche l'appareil électroménager. c'est pas intéressant. Et puis, le jour où il tombe en panne, Là, vous dites « Mais en fait, comment ça marche, ce truc ?» Donc, En fait, c'est quand ça ne marche pas qu'on se demande comment ça marche. Alors là, j'ai pris un exemple un peu, un peu débile, mais euh, de manière plus existentielle et plus profonde. Euh, Peut-être que quand on fait une dépression, c'est ce qui se passe. C'est-à-dire que quand on fait une dépression, on commence à se demander qui on est. On commence à se demander euh, quel est son désir. Bref, on, se demande, on commence à se demander comment ça marche d'habitude quand ça marche. Quoi. Donc c'est quand ça ne marche pas qu'on se demande comment ça marche. Et il y a plein de gens, peut-être ici, on est tous visés, qui peuvent vivre des années, voire des décennies, sans se demander à quoi ils aspirent vraiment, sans se demander quel est leur désir profond, tout simplement parce qu'ils n'ont pas la chance d'échouer. Parce que réussissant, ils se laissent porter par l'ivresse du succès. Et c'est valable dans tous les champs de l'existence. Pour prendre mon expérience à moi, j'ai fait 13 livres... Et euh, vous avez gentiment évoqué des bandes dessinées qui ont été des très, très grands succès. Et c'est vrai que si je me retourne sur le passé, je me dis « mais qu'est-ce que ça m'a appris euh, le succès de la planète des sages ?» C'est une bande dessinée euh, qui a été numéro un des ventes toute catégorie pendant, pendant un an ou deux. Donc j'étais vraiment le cadeau de Noël. Et qu'est-ce que ça m'a appris bah, Franchement, pas grand-chose. C'était sympa, c'était très agréable. Ça faisait longtemps que je l'attendais. Donc j'étais content, satisfait. Le banquier aussi franchement, qu'est-ce que ça m'a appris de moi, de la vie, des gens Pas grand-chose, hein. si ce n'est qu'un cadeau de Noël, en général, on l'offre, on ne le lit pas, et qu'il y a un truc un peu grégaire, voilà, bon. Mais en revanche, j'ai travaillé sur des livres, euh, parfois pendant 2, 3, 4 ans, euh, dans lesquels j'ai mis beaucoup de mois, euh, qui m'ont pas mal coûté d'ailleurs, en termes de vie privée ou familiale, et qui, au moment où ils sortent, euh, eh bien, ne rencontrent aucun succès, euh, ni critique ni commercial ni aucun succès quoi enfin juste une indifférence généralisée et donc là je me souviens d'avoir eu un très fort sentiment d'échec et d'ailleurs c'était un échec réel mais en revanche je me suis du coup beaucoup interrogé sur euh, pourquoi j'écris à qui je m'adresse comment je dois écrire pour, pour avoir des lecteurs qu'est ce que je dois travailler comme sujet pour peut-être parler à des gens etc et j'ai énormément appris dans cet échec et d'ailleurs, c'est là que j'ai eu des idées qui donneront certains succès après. Mais ce que je veux dire, c'est que, voilà, c'est ça, il y a une sagesse de l'échec, il n'y a qu'une ivresse du succès. Maintenant, une fois qu'on a posé ce, ce, ce cadre un peu évident, on va distinguer, et c'est le plan que vous voyez là, quand même, quatre grandes vertus différentes. Et vous allez voir que quand on comprend les quatre, on voit que finalement, il y a un problème, parce qu'il y a presque des vertus qui sont contradictoires. Alors, notamment, la première vertu, c'est celle dont j'ai un peu parlé pour l'instant, qu'on pourrait appeler vertu de persévérance ou de compétence. C'est-à-dire, je vais apprendre des choses parce que je connais l'échec, et je vais en tirer des enseignements qui vont me faire réussir dans la voie dans laquelle j'ai commencé par échouer. Donc ça, vous avez sûrement vécu ça souvent, aussi bien dans l'entreprise qu'ailleurs. Quand on rencontre un échec, on en tire des enseignements, on tire un apprentissage de son ratage, et finalement, on finit par réussir dans la même voie. Et en politique, il y a plein d'enseignements. Il y a des gens qui ont échoué beaucoup, beaucoup, avant de beaucoup, beaucoup réussir, comme De Gaulle ou Churchill. Hein, Churchill qui disait, euh, le succès, c'est d'aller d'échec en échec, sans perdre son enthousiasme. Donc ça, c'est la première idée. Vertu de persévérance. Elle est un peu évidente, mais quand même, elle est euh, déjà dure à mettre en œuvre, parce qu'il faut encore que le cadre de l'entreprise euh, nous permette nous donne le temps pour tirer l'apprentissage du ratage, nous autorise finalement à développer son travail dans une temporalité un peu longue pour qu'on ait le temps d'en tirer un enseignement. C'est vrai que c'est donc plus facile de, de, de vanter les vertus de l'échec dans une entreprise euh, où les, les, les hommes et les femmes restent longtemps et finalement euh, à qui on accorde ce droit de pouvoir persévérer, tirer des leçons, rebondir, etc. Donc, dans des entreprises, je crois que ce n'est pas le cas de la vôtre, mais où il y a un énorme turnover, et où la culture de l'entreprise, c'est un turnover radical tout le temps, c'est plus dur de valoriser les vertus de l'échec. Ou alors, c'est les vertus de l'échec, mais ailleurs, quoi. Et c'est moins humaniste. Hein. La perspective humaniste, c'est quand même de donner du temps. Dans, dans le champ de la musique, par exemple, il y a plein d'exemples. Si vous prenez Barbara, euh, elle chante très bien, elle a une voix pleine d'humanité, de tendresse, etc. Et elle est vraiment... Euh, euh, elle a eu un énorme succès, in fine, mais elle a connu 15 ans d'échecs incroyables. Hein. Elle s'est pris euh, des tomates, euh, elle a été interrompue en, dans ses concerts en Belgique pendant des, des, pendant des années. Et finalement, euh, c'est là qu'elle qu a, qu a appris son métier. Et c'est là qu'elle a affiné sa singularité. Et finalement, elle a une manière de chanter. Si vous pensez à des chansons comme euh, « Dis, quand reviendras-tu » ou euh, « L'Aigle Noir » ou « Nantes », qu'on ne pourrait pas chanter comme ça, de manière si émouvante et si sensible, si on était un winner qui a fait cochonner les succès. Vous voyez, il y a une, une manière de, de, de rater qui nous rend plus humains, qui nous permet de persévérer et finalement d'être meilleurs. Ça, c'est la première idée. Maintenant, il y a une deuxième vertu, et vous allez voir qu'elle est très différente, et on l'oublie souvent, et elle m'intéresse presque plus, c'est la vertu de bifurcation. C'est-à-dire que là, on n'est pas en train de dire j'ai échoué, j'en tire une leçon pour réussir dans le même chemin, mais en fait j'ai échoué, et ça me permet de comprendre que je vais aller voir ailleurs, et que j'avais peut-être pas besoin d'insister. Donc en fait c'est le contraire. Et il y a plein d'exemples comme ça. Par exemple Charles Darwin, eh bien, il a échoué en fac de médecine et en fac de théologie, donc deux échecs, hein, bac plus 1, bac plus 2, et il n'a rien appris en fac de médecine qu'après il va faire fructifier dans sa carrière de savant, il n'a rien appris en fac de théologie, mais carrément pas, puisque de toute façon, il ne croyait pas en Dieu, et que toute, toute sa philosophie, toute sa science, elle va être complètement athée. Il a juste perdu du temps, mais pas tant que ça, en fait, parce que ça lui a permis de comprendre que là n'était pas à sa place. Et finalement, l'échec, alors, en nous fermant une voie, nous ouvre d'autres voies que nous n'aurions jamais envisagées si nous n'avions pas eu la chance d'échouer. Et finalement... Euh, il entend parler, Darwin, comme ça, d un, d un, alors qu'il est un peu désœuvré, il a connu deux échecs, il est... mais il est désœuvré, ça veut aussi dire qu'il est disponible pour une aventure nouvelle. Et Il entend parler d'un navire, le Beagle, qui part pour plusieurs mois pour observer les espèces animales et il décide de s'embarquer. Et finalement, l'échec a rendu possible cette bifurcation existentielle. Et il y a plein de gens, peut-être c'est mon cas, votre cas, euh, enfin en tout cas, il y a plein d'hommes et de femmes qui, malheureusement, n'échouent pas, et du coup, restent sur la, seule, même, la même voie toute leur vie. Et finalement, euh, sont conduits peu à peu à la mort, hein, en passant par la retraite, sans jamais changer de voie. Et bien c'est peut-être un peu dommage au fond. Parce que c'est très dur de changer de voie quand on n'a pas la chance d'échouer. Alors vous allez me dire, si on applique ça à l'entreprise, ben, ça veut dire aussi changer de façon de raisonner, changer de recherche, changer de chemin. C'est pas nécessairement changer de métier. Mais ça veut dire qu'il y a une vertu de bifurcation... N'est pas une vertu de persévérance. Même quand on cherche à régler un problème technique, eh bien, parfois il faut tout changer. C'est comme en foot quand on change tout, savez, dans une équipe de foot, on passe de l'autre côté. Il ne faut pas toujours penser la vertu de l'échec dans le sens du sillage d'un même chemin et d'un chemin de persévérance. Il faut aussi penser la vertu de l'échec dans cette grâce de la bifurcation. Et il y a plein d'exemples comme ça. Gainsbourg, il voulait être peintre et ça n'a vraiment pas marché. Et il est allé voir ailleurs, il est devenu chanteur. Et Soi Honda, il voulait être cadre chez Toyota, et ça n'a pas marché, il s'est retrouvé au chômage, et finalement il se dit « je vais peut-être monter ma boîte », mais il n'avait pas l'idée de monter sa boîte. Donc en fait, il y a plein d'entrepreneurs qui ont un échec dans une vie de salarié, et du coup ils bifurquent, ils vont voir ailleurs. Et moi qui suis prof aussi au lycée depuis 20 ans, je vois bien que franchement, les élèves sont en panique, en terminale, « oui mais si je rate la première année, si je me trompe sur Parcoursup », et les parents sont hyper angoissés, en réunion parents-prof, « Oui, mais monsieur, s'il n'y a pas sa prépa et tout. » Et moi, je leur dis, « Mais vous savez, vous raisonnez comme si c'était assurément mieux que votre enfant commence par réussir ses études supérieures. Vous n'envisagez pas que c'est peut-être mieux que votre enfant commence par échouer. Vous ne l'envisagez même pas. Or, le travail que j'ai fait dans mon livre, « Les vertus de l'échec », c'est un travail très documenté, d'ailleurs, on s'y est mis à plusieurs pour faire la recherche initiale, dans la science, dans l'économie, dans la politique, dans la culture, et on s'aperçoit que ceux qui échouent tôt, ils réussissent mieux. Alors, je parle de ceux qui réussissent vraiment beaucoup. C'est vrai qu'il y a une nuance, c'est qu'on peut réussir moyennement sans connaître l'échec. Mais ceux qui ont beaucoup, beaucoup réussi, tous les exemples que je prends dans mon livre, Madonna, Nadal, euh, Darwin, euh, David Bowie, plein de... Barbara, c'est des gens qui ont connu des échecs tôt, et qui se sont tôt posé la question, est-ce que cette voie est pour moi Quel est mon désir Et dans ce cas-là, si la réponse c'est mon désir, c'est ça, je continue riche dans ces enseignements et je persévère, okay ou alors, ben en fait non, je me suis planté à Sciences Po parce que je n'avais pas envie de faire Sciences Po, je me suis planté en médecine parce que je... ce n'est pas mon vrai désir, donc je vais bifurquer très tôt. Mais mieux vaut alors bifurquer très tôt en s'étant très tôt posé la bonne question, à savoir à quoi j'aspire, plutôt que de ne pas bifurquer très tôt parce qu'on n'a jamais connu l'échec, et de se retrouver dans une situation très commune chez les jeunes français, qui sont un peu moins jeunes un jour, c'est de, de dire, voilà, je, je suis un bon élève, je veux réussir mes études, je les réussis, je veux entrer dans une bonne école, je réussis, je veux entrer dans une belle boîte, je réussis, je veux faire une carrière, je réussis, et à 42 ans, je fais une dépression de milieu de vie, parce que je n'ai pas connu l'échec, au fond. C'est-à-dire que comme je n'ai pas connu l'échec, la dépression me donne cette chance de connaître l'échec et de me dire, en fait, à quoi j'aspire Et là, il va y avoir deux cas. Soit je vais comprendre que c'était une petite crise passagère. En fait, j'aspire à ça, ça me correspond, et je vais continuer, et c'est très bien. Et je vais être plus humain, plus humble, je vais être nourri par cette expérience de l'échec, qui est la dépression. Soit je vais me dire, mais en fait, je ne me suis jamais posé la vraie question. Je me suis engagé dans une voie qu'on a voulu pour moi, dans laquelle j'ai réussi parce que j'ai un peu de talent. Mais parfois, figurez-vous, le talent, c'est dangereux. Parce que si le talent me fait réussir dans une voie qui n'est pas vraiment la mienne, il aurait peut-être mieux fallu que je me plante. Et on voit beaucoup de réussites de gens qui, finalement, se sont plantés et sont allés voir ailleurs ce que j'appelle vertu de bifurcation. On peut aussi entendre cette vertu de bifurcation au plan de l'innovation et de la recherche technologique, avec notamment beaucoup d'exemples dans l'industrie pharmaceutique. Vous avez les antibiotiques, vous connaissez mieux que moi, mais ça faisait longtemps qu'on qu cherchait, et puis en fait il y avait quelque chose qui n'était pas, qui qui pas vu comme l'antibiotique, je crois que c'était une moisissure, c'est ça Et puis un jour, quelqu'un a changé de regard, a bifur, son regard a bifurqué, et il a vu ce que ça pouvait être. Mais auparavant, les gens ne l'avaient pas vu. Il n'y avait pas de bifurcation du regard, il n'y avait pas de changement en fait, de la façon de voir les choses. Et bien, Ce que je vous propose, c'est une bifurcation aussi de la manière de voir l'échec. On voit souvent l'échec comme une porte qui se ferme, on pourrait aussi voir une fenêtre qui s'ouvre. On voit souvent l'échec comme une route barrée, sans interdit. On pourrait aussi le voir comme un panneau indicateur. L'exemple du Viagra est amusant par rapport à ça. Le Viagra, eh bien, ce laboratoire euh, Pfizer, c'est ça, je crois Ouais. cherché un remède contre l'angine pulmonaire. Et donc, il, il teste, il teste, il teste. Et puis, ça ne marche pas. C'est un échec. Et puis, ils se rendent compte, sans trop faire attention, sans persévérer dans le même chemin qu'en fait, il y a un effet secondaire intéressant, non prévu, et c'est le Viagra, alors que tout le monde cherchait depuis des décennies à trouver un médicament contre l'impuissance. Enfin, l'impuissance ou, les... ou, euh, ou un peu moins, mais voilà. Et bien finalement, il a fallu changer de regard, c'est une bifurcation. Et il y a plein de choses comme ça, où en fait, l'échec produit un succès immédiatement, sans qu'on tire les leçons d'un ratage. La tartatin, c'est un échec qui produit un succès, Dès lors qu'on change de regard dessus. Les bêtises de Cambrai, c'est le fils du confiseur, voilà, qui en fait reprend le truc de son père, mais il n'est pas très compétent, et il rate complètement un bonbon, et, et ça fait euh, la bêtise de Cambrai. Et au lieu de dire c'est raté par rapport à ce qu'on voulait faire, ils disent mais ça c'est bien, et ils lancent la bêtise de Cambrai, et c'est un énorme carton. Donc là, c'est même pas que l'échec, parce qu'il est analysé, produit plus tard une réussite, c'est que l'échec est directement une réussite dès lors qu'on change de regard dessus. Et il y a beaucoup de logique d'innovation comme ça. On peut donc opposer, si on parle d'entreprise et d'innovation, ces deux types de vertus. Une vertu de persévérance où je tire les leçons d'un ratage pour aller dans la même direction et progresser. Et une vertu de bifurcation où je n'ai pas à tirer de leçons. Hein, comme Darwin ne tire aucune leçon de son échec en, en théologie, ce juste, juste pas fait pour lui. Bah pareil, il n'y a, a pas de leçon à tirer de, de l'échec du médicament contre l'angine pulmonaire pour trouver ce médicament. C'est juste qu'on bifurque et on trouve autre chose. Eh bien, ça, c'est très intéressant. Parce que ça veut dire que la vie est un champ du possible plus, plus grand qu'on pourrait le penser, vous voyez, plus ouvert. Vous comprenez Et souvent, quand on se dit, mais l'échec, c'est horrible, c'est euh, blessant, c'est une humiliation, je ne vais pas m'en sortir c'est qu'on présuppose un réel assez limité, un champ des possibles assez clos. Et donc, on n'arrive pas à comprendre que ce panneau sans interdit qui nous barre une voie, en fait, ouvre d'autres chemins. Et c'est juste une façon de voir les choses et qui produit beaucoup de conséquences quand on arrive à l'adopter. Euh, encore une fois, je prends un exemple dans mon histoire, parce que je la connais mieux que la vôtre, mais c'est pour faire résonner vo votre histoire à vous. Moi, j'ai commencé par vouloir être romancier, et j'ai fait deux premiers romans, euh, vous allez me dire, c'est vraiment un spécialiste du ratage, euh, deux premiers romans, euh, qui, qui, pour moi, je me voyais vraiment romancier, euh, j'y euh, croyais, j'étais à fond, je pensais être reconnu tout de suite, avoir des prix, etc. Et j'ai fait deux romans... Euh, que j'ai mal, mal vécu la sortie. Euh, pas trop de critiques, aucun lecteur. Et en fait, euh, c'était désagréable, en fait. Je dis pas que c'est agréable, l'échec. Il faut accepter que ce soit désagréable, autrement c'est moins intéressant. C'est désagréable. Mais, euh, en fait, à un moment, je me suis dit, c'est surtout rétroactivement que je le vois comme ça, ben, la voie de la littérature elle est plutôt barrée, là, personne trouve ça bien, j'ai pas de lecteur, je gagne pas d'argent, voilà, quoi. Ben, en fait, en euh, fait, je fais je sais aussi faire de la philo. Pourquoi je ne ferai pas des livres de philo un peu grand public Mais je n'aurais peut-être pas eu l'idée si je n'avais pas connu l'échec comme romancier. Cette bifurcation, elle est très difficile à envisager quand on est dans l'ivresse du succès. Alors vous allez me dire, parce que je vous connais, oui, mais on peut y arriver, on peut faire des brainstorming en entreprise pour, alors qu'on est en, plein, en pleine réussite. Mais reconnaissez que ce n'est pas hyper naturel. Ce n'est pas hyper naturel de faire une réunion pour se demander pourquoi ça marche c'est pas hyper naturel, quand on est dans le succès, de faire plein de réunions pour dire « est-ce qu'on pourrait pas avoir du succès autrement ?» On devrait le faire, d'ailleurs. Dans mon livre, c'est ce que j'appelle réussir ses succès. C'est-à-dire se renouveler dans le succès, autant qu'on se renouvelle après un échec. D'ailleurs, tous ceux qui ont du succès sur le long terme, c'est ce qu'ils font. Si vous regardez par exemple les handballers les experts, à un moment, ils ont eu 15, 12, 13 ans, ils ont tout gagné. Championnat du monde, médaille d'or aux Jeux Olympiques, tout. Et leur entraîneur, Claude Onesta, qui a écrit un livre dont je parle dans, dans mon livre, il dit « voilà euh, à chaque victoire, je suis angoissé, parce que je me dis on va devoir gagner autrement. » C'est-à-dire que comme les adversaires ont vu comment on jouait et comment on a gagné, si on leur refait le même coup la prochaine fois, on perd. Donc, pour durer, il faut se renouveler dans le succès et changer tout comme si on avait échoué, en fait. Et eh bien, ce que je suis en train de vous dire, c'est que c'est la même attitude. En fait, il ne faut pas se dire qu'il y a l'échec avec une, une attitude de vie qui est bonne et le succès une attitude de vie qui est Pas du tout, c'est la même attitude. En fait, il faut toujours se renouveler, questionner le réel. Et l'échec nous apprend à le faire, mais bien sûr, il faut le faire aussi dans le succès. Autrement, on ne dure pas. Autrement, on prend la grosse tête en, en pensant qu'on va répéter la recette du succès. Alors, ça peut un peu marcher mais on est moins créatif et on est moins humain et on est moins vivant. Si vous regardez un écrivain comme Marc Lévy ou Guillaume Musso, bah vous voyez bien qu'ils ont beaucoup beaucoup de succès, donc ils sont tentés parfois, très souvent, de répéter la recette qui marche. Et parfois, ils le font, et, et c'est une cache machine. Mais, en tant que créateur, ils souffrent, parce que ce n'est pas intéressant de refaire la même chose tout le temps, et on voit bien que parfois, ils, ils changent, ils font un livre différent, et, euh, et c'est là qu'ils euh, conquièrent un plus grand succès. Il y a aussi un écrivain qui a fait ça récemment, vous l'avez peut-être lu, c'est David Foenkinos. Il a changé de genre avec un livre qui s'appelait Charlotte, sur Auschwitz en gros, alors qu'avant il faisait des trucs très drôles, très légers. Et, et ça, c'est intéressant. Ça veut dire que si je, me répète, si je répète simplement la recette qui marche, à un moment je vais m'étioler, je vais perdre la créativité, ou alors je vais devenir un peu bête et aussi arrogant et suffisant en pensant que je suis le king, et c'est ça qui fait que je vais me planter. Donc en fait, il y a ce que j'appelle la sagesse de l'échec, c'est une intranquillité permanente, une attitude de questionnement et de rebond permanent qu'on doit déployer dans l'échec comme dans le succès. Si vous regardez David Bowie, hein, bah c'est 40 ans de succès, mais il s'est renouvelé tout le temps. D'ailleurs, il adorait les mimes, il adorait changer d'aspect, et il n'aurait jamais pu avoir ce succès s'il avait fait tout le temps, comme son premier grand succès qui était Ziggy Stardust, il n'allait pas faire 40 ans de pop, glamour, martienne, apocalyptique. Il a tout changé. Et quand on compare Ziggy Stardust à Let's Dance, ben voilà, ça n'a rien à voir. Uh, Let's Dance est beaucoup plus populaire, beaucoup plus cash, beaucoup plus simple, direct, comme rock. Et il a eu beaucoup plus de succès encore en changeant comme ça, je, je la fais courte, avec Let's Dance qu'avec Ziggy Stardust, par exemple. Donc ça veut dire que réussir ses échecs, c'est les questionner pour savoir ce qu'ils nous disent et pour l'instant, les deux premières vertus, ils nous disent soit persévère, riche de l'apprentissage, soit bifurque, parce que ce n'était pas ta, ta, ton chemin, et il y a aussi réussir ses succès, c'est-à-dire ne pas s'endormir sur ses lauriers, comme le dit très bien l'expression. Vous vous rappelez cette expression qu'on on entend, entend parfois Tu t'es endormi sur tes lauriers, ça veut dire en fait tu crois que c'est acquis, et tu répètes juste la même chose. Mais la vie, c'est la créativité. La vie, c'est de sortir de la répétition. Maintenant, il y a un problème, évidemment. Je vois que vous l'avez vu. C'est que si vous avez écouté, et si j'ai été clair, il y a un moment où vous devez vous dire « Mais comment je fais, en fait, quand je connais l'échec, pour savoir si je suis dans le cas 1 ou 2 ?» Et là, c'est compliqué. Je n'ai d'ailleurs pas la réponse. Il faut s'interroger. Probablement faut-il être accompagné, d'ailleurs, pas être seul avec un coach en entreprise, un psychanalyste, un ami, si on veut, une amie, mais bon, c'est mieux des spécialistes, des gens qui vont vous aider à prendre le temps et à ritualiser ce temps pour essayer d'entendre ce que l'échec vous dit. Ça, c'est vraiment compliqué, en fait, parce que c'est hyper dur de savoir s'il faut continuer, au risque de s'entêter, ou s'il faut bifurquer, au risque de se tromper, parce que peut-être on aurait réussi en persévérant. Donc là, évidemment, il y a un problème existentiel et philosophique que je ne peux pas régler en une phrase. Je peux juste vous dire qu'il faut prendre le temps d'essayer d'entendre ce que l'échec a à nous dire. Et quand même, un petit indice, c'est d'écouter son corps. Parce que si on persévère en enchaînant, alors qu'on a connu l'échec, que c'est dur, mais qu'on a appris des choses, comme beaucoup de gens dans un champ ou même dans l'art, qui continuent, et on a l'impression qu'ils font que rater mais eux, ils savent qu'ils sont en train de progresser. Hein, C'est une belle phrase de Beckett qui dit « Tu as échoué Essaye encore. Échoue encore, mais échoue mieux. » Ça veut dire qu'on peut progresser dans le ratage. Par exemple, si vous faites du sport, vous pouvez faire de la compétition dans un sport, bah, mettons au tennis, et vous pouvez perdre tout le temps sur un an, mais vous vous rendez compte que vous jouez mieux. Simplement, il y a toujours meilleur que vous en face, et vous savez que vous progressez, mais ça ne se voit pas objectivement. Parce que la pensée binaire où il y a échec et succès, elle est trop pauvre. La vie est plus compliquée que ça. Il y a plein de situations où on est dans la case échec socialement, par exemple, mais en fait, on est en train de progresser. Donc, du coup, pour savoir s'il faut persévérer dans la même voie, riche de l'apprentissage enfanté du ratage ou bifurquer, je dirais qu'écouter son corps, c'est important, parce que si on persévère et que c'est dur, mais qu'on est quand même plutôt bien dans son corps, c'est qu'on a grosso modo raison. Parce que si on a la pêche, si on n'est pas, si pas agressif, si on n'a pas trop, trop de douleurs dans le dos, si on n'a pas d'insomnie, en fait, si on n'a pas trop de symptômes physiques, alors qu'on persévère dans une adversité, c'est quand même qu'on est sur son axe et qu'on a grosso modo raison. En revanche, le cas dou douteux et compliqué, c'est quand on commence à aller mal physiquement, et qu'on persévère dans la même voie, là, peut-être, euh, c'est le moment de bifurquer. Et de se dire, en fait, je vais peut-être me développer mieux ailleurs. Et alors, l'échec m'aura enseigné ça. Et il y a plein d'exemples, surtout enfin, dans tous les champs, mais même dans les études en France, où on voit bien qu'il y a un moment, il ne faut pas s'entêter, et il faut entendre que l'échec me dit que tu vas peut-être être meilleur ailleurs. Et dans ce cas-là, vertu de bifurcation. Euh, évidemment, quand même, la science hein, en épistémologie montre que les deux vertus sont efficaces. La première vertu, c'est la vertu de base de la science. Bachelard disait, Bachelard c'est un épistémologue, le progrès est toujours une erreur rectifiée. Une erreur rectifiée. La vérité, pardon, est toujours une erreur rectifiée. C'est hallucinant comme idée. Ça, c'est la vertu 1. Bachelard nous montre que toutes les découvertes scientifiques sont des rectifications d'erreurs initiales. C'est quand même intéressant. Il ne s'agit pas de dire que certaines mises en évidence de vérité scientifiques viennent d'une rectification de l'erreur initiale et que d'autres ont été trouvés directement. La thèse de Bachelard, il y a des livres entiers dessus, c'est que la vérité est toujours une erreur rectifiée. Comme si c'était au fond le fonctionnement normal de se tromper puis de rectifier. Et là, il faut nourrir cela euh, d'un peu d'anthropologie. Si on regarde ce que c'est que l'humain, c'est un prématuré. On est des prématurés, je ne peux pas vous résumer tous les travaux d'embryologie sur ce sujet, mais grosso modo, il faudrait au moins 19-20 mois aux cellules de l'embryon humain pour être terminé. Au bout de 9 mois, hop, on est projeté dans l'existence d'un animal prématuré, inachevé, totalement dépendant des autres, et de surcroît, dont l'instinct est défaillant, parce qu'on est né trop tôt, et parce qu'on est le résultat d'une sorte de bug dans l'évolution. Voilà, on s'est relevé... Ça a précipité la naissance, libéré la, le cerveau et le larynx et le langage, mais le résultat, c'est qu'en nous, l'instinct naturel est défaillant. Ça veut dire quoi ben, Ça veut dire que le petit enfant humain, ce n'est pas son instinct qui va lui dire comment marcher. Il va devoir apprendre de ses ratages en tombant. Et on tombe 2000 fois en moyenne avant de réussir à marcher. Alors que le petit poulain, par exemple, il marche d'instinct. En une heure, il déplie ses pattes et il marche, il trotte, c'est fini. Lui, c'est un animal réussi. Nous sommes les animaux ratés. Ça veut dire quoi Ça veut dire que notre manière d'apprendre, c'est de rater et d'apprendre de nos erreurs. Et c'est le proverbe bien connu, l'erreur est humaine, mais la répéter est diabolique. L'erreur est humaine, maintenant, on comprend ce que ça veut dire. Ça ne veut pas dire oui, il faut tolérer l'erreur parce qu'il faut être gentil. C'est l'erreur c'est la manière normale d'apprendre, pour l'humain. Ce que confirme les neurosciences. J'en parlais au début, en vous disant que quand on se trompe, le cerveau est intelligent. Parce qu'il prédit l'erreur et qu'il corrige déjà, même si on n'a pas le temps de le savoir. Ça veut quand même dire que dans les entreprises, dans les écoles, il faut applaudir les gens qui se trompent. Mais attention, pas deux fois de la même manière. L'erreur est humaine, mais la répéter est diabolique. Ça veut dire qu'en effet, l'erreur est la manière humaine d'apprendre, parce que en nous, l'instinct est défaillant. Nous ne sommes pas des canards ni des chevaux. Eux, ils savent faire d'instinct. Ils n'ont pas à apprendre. Ils n'ont pas à apprendre de leurs erreurs. Donc il y a beaucoup moins de familles, beaucoup moins de traditions, beaucoup moins de grands-parents, beaucoup moins d'écoles, beaucoup moins de culture, beaucoup moins d'entraide, beaucoup moins d'empathie, vous comprenez Toutes nos valeurs, les plus belles valeurs de la culture, l'entraide, la famille... Euh, les générations qui se passent des secrets et des leçons, c'est parce que nous ratons, vous comprenez En fait, la, la culture, c'est la culture du ratage. Ça veut dire que c'est ça, la vertu de l'échec, c'est l'humanisation. Donc on ne va pas juste être gentil et pardonner des erreurs parce qu'on a de la, la bienveillance. On va comprendre que c'est la condition humaine, c'est le « là » de la condition humaine. Du coup, la résonance que vous devez avoir maintenant, c'est ratage apprentissage, okay. mais raté, liberté. En fait, nous ratons parce que nous sommes libres, non soumis à l'instinct naturel qui nous dirait comment faire. Donc nous tâtonnons, nous essayons, nous rectifions. Essai, rectification. Et c'est un modèle en industrie qui, de, qui devient de plus en plus fort, euh, notamment sous l'influence de la nouvelle économie, où il y a beaucoup de, de processus d'essai, rectification. Et vous avez des, des boîtes comme Google, par exemple, qui... Qui, ont, qui lancent 9, 9 produits sur 10 sont des échecs. 9 produits ou services sur 10 sont des échecs. Ils les lancent en cours de développement. Mais ça va produire un tel retour d'expérience qu'ils vont ensuite lancer un produit parfait, riche de tout ce que leur auront appris les 9 ratages, et qui va rapporter beaucoup plus, etc. Alors, je, je sais que dans votre champ, il y a quand même une question de santé qui fait qu'on ne peut peut-être pas lancer des produits euh, qui sont en cours de développement, et qu'il faut peut-être arriver plus loin dans l'élaboration avant de proposer le produit. Mais il n'empêche que plus globalement, on est de plus en plus ouvert à cette idée d'essai-rectification, et de plus en plus éloigné de l'idée d'avant, qui est qu'on a parfaitement testé, et ensuite on le lance sur le, sur le marché, parce que dans ce cas... Ça veut dire que quelque part, on est plus loin de la condition humaine et de l'anthropologie de base, qui est que nous apprenons de nos ratages. Euh, pour résumer tout ça, avant de passer à la vertu numéro 3, mais elle est déjà implicite, euh, et pour être sûr d'être bien compris, quand je vous dis euh, c'est le propre de l'homme de rater et d'apprendre de son erreur, c'est comme ça qu'on apprend. Euh, et que j'ai comparé le petit humain qui a du mal à marcher, il va mettre un an ou 18 mois, non Et le petit cheval qui y arrive tout de suite. C'est quand même. Il y a de quoi être jaloux au début. Et euh, nous, on va mettre du temps à y arriver, mais après, on va faire beaucoup d'autres choses plus compliquées. Comme euh, conduire une voiture, piloter un avion, voler, enfin voler dans le ciel alors que le petit poulain il arrive à marcher d'instinct, hyper facilement, et toute sa vie, il fait la même chose. Je vais vous poser une question ultra simple. Et à mon avis, si... ce n'est pas une blague, si vous la comprenez, vous allez voir ce que c'est que la vertu de l'échec. Est-ce que vous avez déjà vu un seul poulain faire du vélo C'est la preuve que nous allons plus loin en ratant que ceux qui ne ratent pas. En fait, l'animal ne rate pas, et toute sa vie, il fait la même chose que ce qu'il sait faire d'instant. Et nous, nous ratons, et nous ne cessons de dépasser nos limites en tirant des apprentissages de nos ratages. Je vais poursuivre la métaphore animalière, en disant, et là, ça va être plus compliqué à comprendre, mais je crois que ça va marcher quand même, est-ce que vous avez déjà vu un papy renard Est-ce qu'il y a des grands-pères, des grands-mères, chez les mammifères Ben non. Ça veut dire quoi ça veut dire que, parce qu'ils savent faire leurs choses d'un seul. Alors, parfois, il y a un peu d'éducation, parfois, les parents en Lyon, ils apprennent à chasser pendant trois mois. Après, c'est fini. C'est tout. Au mieux, quoi. Mais nous, on a toujours besoin d'être soutenus. Et c'est parce qu'on rate qu'il y a ces liens si forts entre nous qui vont bien au-delà de la génération de nos parents. Avec les grands-parents, les arrière-grands-parents, et puis les anciens qui ont écrit des livres sur les sujets. La culture, les bibliothèques. Tout ça, c'est parce que nous ratons. Donc, toute ma conférence se résume en deux idées. Pas de poulain sur un vélo, pas de papy-renard. Tout est dit. Et maintenant, on arrive à la troisième vertu, mais elle est implicite. Celle-là, elle est valable avec les deux autres. C'est la vertu d'humilité. Donc là, c'est plus simple, mais vous avez bien vu que le problème de ceux qui ratent pas, bah souvent, c'est qu'ils deviennent vraiment cons. Tout simplement. Euh, on l'observe tous les jours, il suffit d'ouvrir les yeux... Euh, si on regarde quelqu'un qui a beaucoup réussi, euh, et qui a beaucoup de pouvoir, et euh, qui est capable d'être encore sympa, euh, attentif, à l'écoute, capable encore d'empathie, de se mettre à la place des autres, on s'aperçoit qu'il a connu des échecs. C'est juste mathématique. Et en revanche, euh... enfin le con c'est mal dit, mais oui, le gros con suffisant, qui croit qu'il a raison, qui n'écoute plus... Enfin, ça peut être une femme, hein. franchement, je dis le... Euh, on s'aperçoit que a... c'est parce qu'il n'a pas connu l'échec. En fait, il y a une, une épreuve d'humanisation dans l'échec. Quand j'ai connu l'échec, je suis euh, guéri de l'illusion de la toute-puissance. Quand j'ai connu, connu l'échec, bah, je me suis fait une claque, et quelque part, ça m'a humanisé, et ça me permet de mieux comprendre les autres. Et donc de mieux réussir, d'ailleurs si je suis manager, manageuse ou dirigeante, dirigeant. Parce que pour réussir les autres, il faut les comprendre. Mais si on est une sorte de surhomme qui enchaîne les succès par, par succès de sa pure volonté, qu'on n'a jamais connu l'échec, jamais connu la résistance du réel, jamais connu la blessure enfin du moins en croit-on, alors on ne comprend pas bien les gens. Donc on ne bosse pas bien avec eux. Donc on ne leur fait pas confiance, donc on ne délègue pas. Donc en fait, on va, on va moins bien réussir. Et donc, cette troisième vertu, vertu d'humilité, elle est très importante pour comprendre aussi ce que sont, les, par exemple, les grands créateurs. On se trompe souvent sur les grands créateurs, on Picasso, Velázquez, euh, on imagine tout le temps, Mozart, voilà, on imagine tout le temps que c'est facile pour eux. C'est un cliché, en fait, que, que, que, que le réel ne résiste pas, qu'ils ne connaissent pas l'échec, qu'ils font une œuvre par jour et qu'ils sont ultra créatifs. Et en fait, dès qu'on regarde le détail les correspondances, les lettres, ce que disent les proches, c'est totalement faux. C'est-à-dire que, quand vous avez euh, Léonard de Vinci, vous savez qu'il mettait 6 à 7 ans à faire un tableau. 7 ans, un seul tableau Vous croyez que c'est un démurge tout puissant qui sort le... Vous ne croyez pas qu'il a un sentiment d'échec permanent Parce que ce n'est pas comme il voulait, parce que le réel lui résiste. Et en fait, on s'aperçoit que l'humilité que nous enseigne l'échec, nous rend créatif, parce que pour être créatif, il faut accepter que le réel a une épaisseur, que le réel résiste. Et au fond, il euh, y a une relation entre l'humilité et la créativité qu'on met rarement en avant, parce qu'on a ce fantasme, ce cliché d'un créateur qui serait un démurge pour qui tout est facile, qui ne fait qu'enchaîner les succès. Même Picasso, pourtant qui avait beaucoup de facilité, eh bien en fait, il raconte très bien que il a très souvent par rapport à ce qu'il crée, un sentiment d'échec. Et c'est pour ça qu'il se remet en question, et qu'il crée encore. Donc la créativité est boostée par l'humilité, qui est elle-même enfantée par l'échec. Le cas de Steve Jobs illustre très bien ça. Il est devenu le con que j'évoquais tout à l'heure, à force de succès faramineux. Et euh, il a à un moment cru qu'il avait besoin de personne. Il est devenu un peu un manager tyrannique, autistique, pensant qu'il était seul à être visionnaire. Et il s'est mis à être mauvais, en fait, à lancer des produits qui ne marchaient pas, à plus comprendre les gens. Si, si bien que des nouvelles entrées au capital l'ont renvoyé, et qu'il s'est fait virer de la boîte qu'il avait créée. Il l'a très mal pris, même s'il n'avait évidemment, lui, pas de problème d'argent, mais il l'a très mal pris. Énorme blessure d'ego, Et donc, il s'est dit, euh, je me suis fait virer de la boîte que j'ai créée, vraiment viré comme un chien. Même s'il si, bon, avait quand même de l'argent, mais ce n'est pas grave. La blessure existe, et il s'est dit, bah en fait, avec l'humilité, en fait, où est-ce que je suis bon vraiment C'est quoi mon truc C'est quoi mon, mon lieu à moi Et il s'est souvenu de sa vérité. Sa vérité, ce n'est pas d'être un visionnaire qui comprend les désirs du monde entier et qui, qui peut gouverner une énorme boîte tout seul. Non, sa vérité, c'est que c'est un bon bidouilleur de logiciels innovants avec des composants électroniques. C'est ça, sa vérité. C'est comme ça qu'il a réussi. Et il s'est remis à faire ça, en, en créant une petite boîte qui s'appelle Next, une boîte de composants ultra techniques, mais sans énorme ambition commerciale, qui a bien marché, mais sans plus, qui n'a pas été un échec, qui n'a pas été un gros succès, qui l'a fait marcher pendant dix ans, et finalement, Apple a eu besoin de ce genre de logiciel dans la concurrence avec Microsoft, et ils ont racheté Next, et il est redevenu le patron. Mais en fait, il a retrouvé sa créativité véritable par la claque d'humilité que lui a enseigné l'échec. C'est ce qu'il dit dans la célèbre conférence de Stanford, il dit, c'est la meilleure chose qui me soit arrivée. En gros, j'étais devenu euh, odieux, je, je n'écoutais personne, et j'ai commencé à me tromper, à être mauvais. Eh ben l'échec m'a fait retrouver le réel. Et finalement, ma créativité. Et après, d'ailleurs, l'histoire se répète, il, il a été re-rattrapé par l'arrogance, une deuxième fois, comme quoi il aurait peut-être fallu un nouvel échec. Mais bon, ça, c'est autre chose. Euh, enfin, quatrième vertu, ben c'est évidemment la, le révélateur d'audace. Si je me plante jamais, sur le long terme, c'est juste que je suis pas audacieux et que je ne suis pas entreprenant. Parce qu'à partir du moment où je prends des décisions audacieuses, où je ne me contente pas de purs choix logiques que le tableur Excel a validé, ben je vais parfois me planter. C'est juste mathématique. Si je me plante jamais, c'est que j'ai un fonctionnement un peu de robot. C'est que le tableur Excel me dicte ma vie, et que je ne fais que des choix rationnels, mais je ne prends jamais de vraies décisions. Et en fait, quand je suis un décideur, à tous les champs, à tous les niveaux, ça veut dire que j'accepte la possibilité de l'échec. C'est la définition d'une décision. C'est valable aussi sur le plan intime. Hein. Euh, si vous hésitez à vivre avec quelqu'un alors que vous êtes euh, bien ensemble mais sans partager une maison, et que vous décidez, ben, ce n'est pas sûr que ça va être la bonne idée. Ça peut mal se passer. Dans toute décision, il y a une possibilité d'échec. Il faut comprendre pour ça la distinction entre la décision et le choix. Si, si vous avez deux options, et que euh, vous euh, analysez le réel, même professionnellement, hein, dans, dans un arbitrage, et que c'est clair qu'à l'issue de l'analyse logique, rationnelle, avec des conseils, des consultants, des, des, des, des, des retours d'expérience, des tableurs Excel, tout ça, si c'est A et pas B que c'est clair, il n'y a rien à décider. C'est un choix. Le réel produit une, une logique. C'est A et pas B. Et souvent, on se trompe, on appelle ça une décision. En fait, c'est qu'un choix. La vraie question qui est intéressante, c'est quand on a analysé le réel, et on est intelligent, et on a pris plein de conseils et tout, et on s'aperçoit qu'on ne sait pas. Et pourtant, il faut trancher. Ça, ça s'appelle décider. Eh bien, pour le faire, il faut de l'audace. Et qu'est-ce qui va nous entraver C'est la peur de l'échec. On va se dire, mais non, mais je peux me planter, donc je ne fais rien, et donc je n'ose pas décider, parce que j'ai peur de l'échec. En vérité, c'est psychologique, le, il faut faire le contraire, il faut accepter la possibilité de l'échec parce qu'elle vient dire que c'est une décision audacieuse et que la vie c'est aussi ça. Et c'est l'acceptation de la possibilité de l'échec qui fait qu'on réussit à décider de manière audacieuse. Le résultat, c'est que parfois bah, ça va bien marcher, et on va être content et, et fier et on aura pris un risque, ça va bien se passer. Et dans d'autres cas, on va se planter et on va connaître l'échec. Mais si on a compris tout ce que je dis, au lieu de mal le prendre et de se sentir nul, on va être un peu déçu parce que c'est décevant, mais on ne sera pas humilié, on ne se sentira pas un raté, parce que cet échec viendra nous dire rétroactivement que nous avons été capables d'audace. C'est le point numéro 4. Le révélateur d'audace, mais rétroactif. C'est-à-dire que oui, je me suis planté, mais j'ai tenté. Ça me rappelle une jolie chanson de Brassens à toutes celles que je n'ai pas su retenir, vous connaissez Une jolie chanson où Brassens... Enfin, le narrateur de la chanson dit, voilà, a... bon, c'était avant MeToo et Balance ton port, c'est un peu un autre monde. Mais en gros, elle est passée dans la rue, dans la rue, j'ai pas osé lui parler, j'étais assis à côté d'elle dans le train, j'ai pas osé lui parler, et puis sur le trottoir, j'ai pas osé la suivre et tout, et maintenant je suis tout seul, au soir de ma vie. Et il dit, enfin, à la fin de la chanson, il y a deux cas, soit il a trouvé l'amour, il a eu de la chance quand même, soit, et c'est visiblement celui qui chante le pense, c'est son cas, bah, malheureusement, il est tout seul, et au soir de sa vie, il a l'impression qu'il le regrette. Il regrette toutes ces fois où il n'a pas tenté. Rappelez-vous quand même, enfin rappelez-vous, c'était peut-être pas si vieux, et peut-être que c'est encore votre actualité, quand on veut parler à quelqu'un dans un cadre, une soirée, un cocktail, quelqu'un qui nous plaît, on a envie d'y aller, mais on n'ose pas, parce qu'on a peur de l'échec. Et puis, la personne s'en va. Et cette fois, c'est trop tard, elle est partie. Et là, qu'est-ce qu'on se dit, tout le monde se dit ça oh, J'aurais préféré tenter et me prendre un gros râteau, plutôt que de rien tenter. Parce que là, quand j'ai rien tenté, j'ai un double échec. J'ai l'échec, parce que j'ai pas rencontré cette personne, et j'ai l'échec, parce que je pas osé y aller. C'est la double peine. Et du coup, ce n'est pas rassurant pour l'avenir. Parce que je me dis, comment je vais pouvoir réussir à réussir si je réussis même pas à rater C'est-à-dire que si je tente pas, comment je vais pouvoir être vivant Alors que dans l'autre cas, eh bien, on a, si on se prend une veste, on a raté, mais on a réussi à tenter. Donc on n'a pas complètement raté. Et c'est exactement ce que dit Brassens, et c'est exactement cette idée. Et on s'aperçoit qu'elle est importante aussi. C'est qu'il ne faut pas être dans une image fixe des choses. C'est que parfois, on peut échouer, mais ça nous prouve qu'on a osé, qu'on a tenté, qu'on a été vivant. Et donc, il y a une réussite là-dedans. Voilà. Il y a une réussite dans l'échec. Et ça m'amène à, ma, à ma conclusion, qui est que tout ce que je vous ai proposé, même s'il y a quatre vertus différentes, il y a toujours une seule idée, une idée commune, c'est de sortir de la pensée binaire c'est que c'est trop simplificateur de dire que soit j'échoue, soit je réussis. Il y a plein de situations où en fait c'est les deux en même temps, où c'est l'un après l'autre. On a vu qu'il y avait des situations où par exemple l'échec est analysé et permet ensuite de réussir. Mais on a aussi vu que parfois il y a un échec qui est déjà un succès, quand on change de regard dessus. Et puis, il y a plein d'autres façons de montrer que dans la vie, le raisonnement binaire est trop limitant et est souvent erroné. Par exemple, si vous réussissez hyper bien dans votre carrière, mais en vous comportant mal moralement, c'est une réussite ou un succès Ou alors, si vous avez un énorme fiasco professionnel, exactement au même instant que vous rencontrez l'amour, parce que ce fiasco vous a fait un peu changer, vous a rendu disponible à un truc et que vous avez rencontré l'amour. Réussite ou succès vous voyez La vraie vie, c'est qu'on ne sait pas, c'est que c'est mélangé. Ou alors, euh, euh, vous êtes avec... Euh, votre amoureux, votre mari, cette fois on parle d'une femme, et puis vous voulez en vacances comme ça sur la plage, le prendre par l'épaule de manière très tendre et très aimante, malheureusement, vous lui filez une claque comme ça, en un acte manqué, quoi. Alors il vous dit, mais tu l'as fait exprès. Il dit, non, non, je n'ai pas fait exprès. Et Freud arrive, il dit, mais si, enfin, tu l'as pas fait exprès, mais inconsciemment, tu avais envie de le frapper. Oui, mais consciemment, j'avais envie d'être tendre. Oui, mais ça, c'est consciemment. Consciemment, tu avais envie d'être tendre. Inconsciemment, tu avais de l'agressivité. La preuve, tu l'as frappé. Ça veut dire que dans ce cas-là, l'acte manqué en psychanalyse, c'est un échec du point de vue du projet conscient, mais c'est une réussite du point de vue du désir inconscient. Donc c'est échec et réussite en même temps. Et en fait, c'est la vraie vie. Vous voyez, quand je vous ai pris l'exemple de Soichiro Honda, euh, je vous ai dit, euh, il a d'abord échoué comme cadre chez Toyota, et après il a fondé sa boîte Honda. Euh, mais c'est vrai que je vous ai présenté ça comme une vertu de bifurcation. Ou, euh, quand je vous ai dit, Gainsbourg, il a échoué comme peintre, puis il a bifurqué vers, vers la chanson. Mais si on fait un peu de la psychanalyse, et qu'on se dit, mais comment ça se fait que Soichiro Honda, il ait été si mauvais tant de fois de suite en entretien d'embauche pour être catch chez Toyota, alors qu'il est doué, intelligent, rapide, sympa et tout. Alors on peut se dire que ce n'est pas simplement qu'il s'est planté et qu'il a bifurqué, c'est qu'au fond, son vrai désir inconscient, il ne le savait pas à l'époque, était de monter sa boîte, pas d'être un catch et le tas, et que c'est pour ça qu'il a été mauvais en entretien d'embauche, auquel cas, son échec est un acte manqué, son échec à l'entretien d'embauche, d'autant plus intéressant qu'il y en a eu plusieurs de suite, et c'est-à-dire que c'est en même temps une réussite, parce qu'il se rapproche de son désir de monter sa boîte. Okay Autre exemple, vous avez peut-être lu Michel Tournier, superbe écrivain français, le plus lu du XXe siècle, hein, « Vendredi ou la vie sauvage », des livres comme ça, eh ben, il a raté cinq fois la grecque de philo. Cinq fois de suite Alors qu'il est brillant, il était déjà un prof, il était spécialiste de Leibniz, il était bilingue, en franco-allemand et tout. Ils sont tous allemands, les philosophes. Donc c'est bizarre. Et alors soit on dit « vertu de bifurcation », il a raté cinq fois la grecque, il s'est retrouvé un peu au chômage, il n'avait pas trop de boulot, il s'est dit « ok, je vais écrire un roman pour faire de la philo dans un roman, vu que je ne peux pas en faire à la fac ». Et il a eu le prix Goncourt à l'unanimité deux ans après avec son premier roman. On se dit Versus de bifurcation, mais on peut se dire aussi mais non, pourquoi ce mec intelligent, cultivé, hyper bon en philo, rate cinq fois de suite la grève, au point qu'on lui dit après t'arrêtes, c'est peut t'as plus le droit d'essayer. Mais ben peut-être qu'inconsciemment, il veut pas être un prof au fond d'une fac franco-allemande pour enseigner le light à trois barbus franco-allemands, mais il veut être un romancier populaire. Et c'est pour ça qu'il rate. Dans ce cas-là, c'est un acte manqué. Dans ce cas-là, et c'est ma conclusion, il y a échec et succès en même temps. Et finalement, si on comprend ça, eh bien, on vit mieux l'échec, et aussi on vit mieux le succès. On vit mieux l'échec parce qu'il a du positif, et on vit mieux le succès parce qu'on ne commet pas l'erreur psychique de dire « je suis le king »,« je suis super bon », et on ne devient pas arrogant, on ne devient pas suffisant. Et finalement, on s'ouvre à l'aventure humaine, aux autres aussi, grâce à cette expérience de l'échec. La conclusion quand même de tout ça, c'est que si on veut réussir, au fond, réussir sa vie, c'est-à-dire réussir à être singulier, à, à développer le champ des possibles, à rencontrer le réel, eh bien il faut, il faut une vie dans laquelle se succèdent les échecs et les succès. Et, et surtout pas une simple succession de succès. Et d'ailleurs, on s'aperçoit que quand on fait une frise chronologique, les psychologues font beaucoup ça, de notre vie, de 15 ans à maintenant, on s'aperçoit que si on met les échecs et les succès comme ça, sur des croix, de manière statistique très claire, il y a échec et succès, échec et succès, échec et succès. Et assez vite, on s'aperçoit que beaucoup de succès qu'on a rencontrés, en fait, doivent à des échecs passés. Et euh, euh, vous m'avez présenté euh, tout à l'heure, monsieur, comme euh, on le ferait souvent en France, par une succession de succès. Vous avez dit, il a fait Sciences Po, HEC, la grecque de philo. Si j'avais été aux États-Unis, le conférencier, on aurait dit, il a planté son bac, il n'a même pas été pris en prépa Sciences Po, mais il a rebondi, hop, après il s'est senti tellement mal à HEC, il a tellement rien compris en compta qu'il est devenu prof de philo, et finalement, ses romans ont été de tels fiascos qu'il est devenu philosophe. Et on aurait présenté chaque succès comme un enfant de l'échec. Alors, ce sont des excès symétriques. L'excès français, c'est que dès que vous avez quelqu'un qui réussit, on fait une biographie, tout, il n'avait fait que des succès. Et l'excès américain... C'est Michael Jordan qui dit « Je suis Michael Jordan parce que j'ai raté tous ces paniers. » Moi, je pense qu'il faut être entre les deux et penser que la beauté de la vie, c'est le mélange, et qu'une une vie, eh c'est une succession d'échecs et de succès. Et je laisserai la, la conclusion à Mandela avec une phrase que vous connaissez, mais qui peut-être résonnera un peu différemment maintenant. « Je n'échoue jamais, soit je réussis, soit j'apprends. » Encore faut-il se dire « j'apprends que je dois persévérer » ou « j'apprends que je dois biserquer ».